Aujourd'hui est une journée particulièrement spéciale, je suis hyper enthousiaste de partager ça avec vous aujourd'hui. Je ne m'en étais pas rendu compte parce que j'étais vraiment dans ben, ben, tout simplement la tête dans le guidon comme on dit. Ça fait maintenant 6 mois, plus de 6 mois que je tiens ce défi, ça fait plus de 6 mois que vous suivez ces vidéos. Alors bien entendu le premier sentiment c'est de vous dire merci, merci de, de me suivre, merci pour ces nombreux messages que je reçois euh, par messagerie privée sur Facebook, d'autres réseaux sociaux comme LinkedIn ou Viadéo, et aussi par email. Donc ceux qui sont abonnés à ce programme reçoivent ces vidéos dans leur boîte mail tous les jours. Et je reçois des emails, et sachez-le, euh, je réponds aux emails que je reçois. Bien entendu, vous m'encouragez, donc je ne peux pas rester insensible à tout cela. Et quand je vois le nombre de messages que je reçois de gens qui euh, adhèrent à ce programme, qui me disent euh, que ça les soutient, que ça leur apporte un peu de fraîcheur dans la journée et que ça leur fait du bien de voir comment quelqu'un peut vivre l'optimisme au quotidien, eh bien c'est tout simplement fantastique et c'est aussi pour ça que j'avais fait ce programme. Complètement gratuitement, je le répète. Pourquoi Tout simplement pour asseoir mon expertise. Euh, je suis expert en optimisme, vous le savez. Je donne des conférences sur l'optimisme, vous le savez. Maintenant, vous qui me suivez depuis six mois, voire même beaucoup plus, pour ceux qui me suivent depuis bien bien plus longtemps, et, et ce, ce, cette idée, ce projet, ce défi, je l'ai lancé suite à une étude qui a été faite par Richard Wiseman à Londres, qui a découvert que euh, nous tous, nous avons des, des éléments de vie identique nous vivons tous à hauteur de 87% tous des événements similaires ce qui fait la différence entre un optimiste et tous les autres c'est ce que nous faisons de ces événements qu'est ce qui fait qu'on a plus de chance qu'est ce qui fait qu'on est plus heureux qu'est ce qui fait que euh, tout ce qui est plus positif dans la vie est positif c'est que nous donnions une interprétation positive à ce qui nous arrive aussi douloureux et difficile que soit et justement au bout de six mois, j'ai fait, euh, fait une petite liste, un peu euh, petite, parce que je ne vais pas vous résumer toutes les vidéos, hein, vous les avez vues, mais pour vous prouver que j'ai été complètement authentique et franc dans ces vidéos, parce que chaque vidéo a été prise à bout de bras, sans préparation, hein, c'était euh, tout simplement à l'improviste, je prends des moments clés de ma journée, qu'ils soient positifs ou négatifs, et je partage avec vous, juste pour vous donner envie de croire en l'optimisme, et de montrer que l'optimisme peut vous apporter vraiment... Euh, du soulagement, du support, de la plus de chance, plus d'abondance dans votre vie. Euh, un peu, petit petit florilège de, de tout ce qui s'est passé en six mois, en tout cas de tout ce qui euh, qui a pu paraître difficile. Les choses que vous vivez tous, vous aussi, c'est faire face au changement, c'est avoir eu un accident de la route, c'est oser dire non pour se préserver. J'ai assisté au mariage de mon frère, un mariage. J'ai assisté à des obsèques euh, d'un ami et même de parents d'amis. Euh, eh bien, on l'a même eu, heureusement pas souvent, mais c'est arrivé des disputes de couple. Hein. C'est pas souvent, heureusement, parce que Camille est quelqu'un de très positif, et de très joyeux également. Euh, c'est aussi euh, euh, comprendre que nous pour, pouvons nourrir l'optimisme par les projets, euh, par la gratitude, euh, à savoir s'entourer de personnes qui vous tirent vers le haut. C'est aussi, euh, d'autres vidéos plus négatives, c'est euh, d'avoir le sentiment que tout foire en une journée... Puis c'est aussi des sentiments de colère, ça m'est arrivé d'avoir des coups de colère, hein. vous l'avez peut-être vu, vous l'avez constaté, euh, c'est de faire rapport à des belles rencontres, parce que euh, justement, favoriser l'optimisme, l'optimisme c'est également aussi avoir de belles rencontres, euh, puis bien entendu, c'est vivre... Euh, Ma profession, et qui est une, également une passion, c'est de faire ses conférences, de faire ses rencontres, qui me fait voyager, qui me fait rencontrer des gens. C'est va, valorisant, c'est vraiment génial de vivre sa passion. Et c'est possible, c'est ce que je vous dis dans toutes les vidéos, c'est possible. Euh, je vous ai fait une vidéo où j'ai vécu des moments gênants, avec des rencontres gênantes. La maladie, j'ai fait face à la maladie, face à la trahison, euh, face à des moments où je me suis senti perdu euh, dans, dans des moments professionnels ou dans des moments politiques, hein. vous, avez, vous savez que je, fais également, je suis conseiller municipal chez moi euh, dans, dans ma ville, et qu'il y a parfois des moments où on est perdu mais qu'il ne faut pas se laisser abattre, euh, j'ai eu affaire à des gens qui m'ont agacé, voilà, vous avez vu, en gros, je vis les mêmes choses que vous et ce que je transmets je communique par ce programme millésime, pourquoi millésime Parce qu'un millésime c'est une bonne année, c'est la meilleure année. Et eh bien c'est à partir du moment où vous comprenez que l'optimisme fait partie de votre quotidien, euh, où il fait partie de, de, de votre mode d'interprétation et de perception de votre réalité, hein, c'est vous qui créez votre réalité, Eh bien vous pouvez vivre une vie beaucoup plus passionnante, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus valorisante, beaucoup plus fructifiante où le succès est à la porte, à chaque porte que vous ouvrez, le succès peut se trouver derrière, pas toujours, mais il peut se trouver derrière. Voilà, merci, merci de me suivre maintenant depuis plus de six mois, merci de, de m'encourager par vos messages, vos partages, vos likes, c'est génial, je ne m'attendais pas à avoir autant de succès. Encore une fois, ce programme est totalement gratuit. Je vous offre même un e-book qui vous aide à avoir quelques petits tuyaux. Les formations, si vous n'avez pas encore téléchargé, allez les voir. Elles sont en ligne sur YouTube, sur la page programme trait Tout ça, c'est gratuit tout simplement parce que je partage avec vous les raisons valables d'être optimiste, quoi qu'il arrive dans nos vies. Je le répète, selon une étude nous tous, vous et moi et tout notre entourage, nous avons des événements de vie qui sont similaires, qui se ressemblent. Nous avons des vies, euh, quand on dit j'ai une vie compliquée, on n'a pas des vies plus compliquées que les autres, c'est juste que nous-mêmes, nous en faisons peut-être des vies plus compliquées parce que nous n'assumons pas ou parce que nous n'avons pas compris ou parce que nous avons honte, voilà. À hauteur de 87%, vous et moi, on vit les mêmes choses. Là où sera la différence, c'est ce que vous allez en faire. Je vous dis, soyez heureux Simplifiez-vous la vie et je le pense réellement, je le pense vraiment sincèrement et à très très vite. Au revoir.